Hey Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à la modélisation de pistolet réaliste. Dans le tutoriel précédent nous avons vu la notion du dépliage des UV. Je vous avais laissé en exercice euh, de faire le dépliage des UV des autres parties de nos euh, pistolets. Alors dans ce nouveau tutoriel nous allons continuer dans la même lancée avec euh, de nouvelles notions. Nous allons voir euh, l'orientation des faces. Nous allons apprendre à convertir euh, une curve en mèche et apprendre à déplier les UV de ce mèche. Et nous allons également euh, réaliser euh, cette partie en tissu ici. Bon, ok. Nous allons commencer par la première notion, l'orientation des faces. Dans le tutoriel précédent, vous avez sûrement remarqué que lorsque l'on a déplié les UV de ce monsieur, euh, ça, pas, ça ne s'est pas affiché comme les ors, seulement parce qu'ici il y a un problème euh, du scale qu'on a résolu en partie en utilisant la texture coordinate et le vecteur mapping en augmentant le scale Mais euh, il y avait encore également un second problème sur cet objet et ce n'est pas uniquement cet objet On avait également un problème d'orientation des faces pour voir euh, si un objet a un problème d'orientation des faces, il faut venir ici en haut et sélectionner face orientation. Donc, nous allons revenir en solide. On va venir là et on va ici plutôt. Et on va cliquer sur face orientation. Alors, les faces en rouge sont, sont, sont censées être les faces qui sont à l'intérieur et les faces en bleu sont censées être les faces qui sont à l'extérieur. Je vais appuyer sur la touche slide pour faire revenir les autres éléments de la scène et je vais cacher ici mon image de référence. Alors ici par exemple, vous allez voir que partout là, c'est en bleu. Donc c'est bon. Les faces en bleu sont les faces sur lesquelles seront appliquées la texture. Et les faces, c'est en fait aussi les faces qui sont à l'extérieur. Maintenant ici, on voit les faces en rouge, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, pour résoudre ce problème, il faut sélectionner l'objet en question, aller en edit Mode. En edit Mode, on sélectionne tous les vertices. Et maintenant là, on va aller dans les mèches. Et dans les mèches, on va aller dans Normal. Et on va cliquer sur Flip. Et là, maintenant, ça va euh, inverser euh, l'orientation des faces. Vous voyez que là, maintenant, c'est en bleu. Mais ici, également, à l'intérieur, c'est en rouge. Alors que ça devait plutôt être en bleu. Vous voyez que sur les autres pièces de mon pistolet, partout là c'est en bleu. Et vous avez remarqué que lorsque on a mis notre texture check, euh, c'était ok. Donc c'était parfait. Donc là, ici à l'intérieur c'est aussi en rouge tout seul parce que l'objet qui nous a permis de créer le cro ici a des faces mal orientées. Donc on va rechercher cet objet. et Voici. Et on va également euh, bien orienter ses faces donc on va aller en Edit mode on va aller dans mesh et dans mesh ici on va cliquer sur flip dans la normale flip. vous voyez que là maintenant c'est ok on peut cacher de nouveau euh, ce, ce mesh vous voyez que là maintenant on n'a plus de problème d'orientation des faces ici on va euh, faire la même procédure pour les autres alors on sélectionne là on peut également sélectionner ces messieurs avec Shift maintenu, il y a celui-ci. On part en Edit Mode, on sélectionne tous les vertices, on part dans Mesh, normal et ensuite Flip. Vous laissez-moi remarquer ici en bas, sur ce monsieur, il y a encore euh, euh, mauvaise orientation des faces. Alors pour résoudre ça, il faut sélectionner euh, euh, le Mesh en question, aller dans Mesh. Je joue dans normal et on va plutôt cliquer sur recalculer or outside. Et là, maintenant c'est ok. On va appuyer sur la touche slash et bah pour le reste, c'est ok. Donc, n'oubliez pas la notion d'orientation des faces. Lorsque on importe euh, mesh, il y a toujours euh, deux orientations la face de l'extérieur et la face de l'intérieur lorsqu'on applique une texture en principe c'est sur la couleur bleue et non sur la couleur rouge bon maintenant on va revenir là normalement et euh, nous allons revenir là comme ça et maintenant là on va sélectionner notre objet et on va de nouveau faire U et ensuite euh, on -train. vous voyez que là maintenant c'est nettement plus mieux qu'avant et on peut également faire de même sur tous les autres objets dont on a bien orienté les faces Bon maintenant on va euh, passer à la conversion d'une un, curve en mesh alors pour convertir une curve en mèche il faut aller dans objet et là en bas on va cliquer sur convert en mèche donc curve to, euh, curve to mesh maintenant en edit mode on a tout plein de vertices qui est euh, exactement ce que l'on voulait maintenant on va passer à son dépliage des uv. donc on va aller en mode de sélection d'edge c'était déjà le cas ici on fait alt clic droit on va sélectionner cette, euh, ce cycle on fait ctrl E euh, maxime on fait de même ici, alt clic droit, ctrl E maxime et ensuite on va sélectionner une edge là comme ça donc alt clic droit comme ça, vous voyez que là en sélectionnant ça revient jusqu'ici et c'est également c'est exactement ce qu'on voulait on va faire CTRL E et ensuite sim on va sélectionner tous nos vertices on va faire U et ensuite ONWRAP par la même occasion on va également euh, refermer les faces qui se trouvent là donc ici on sélectionne ALT clic 3 on fait F pour refermer la face ou alors que de refermer brutalement comme ça on peut juste extruder. On scale, on extrude encore en scale et on fait F on va faire de même de l'autre côté ici derrière. On fait alt clic droit ici on extrude on scale on extrude encore on scale et on fait F. Bon là maintenant on est dit de noir ça et maintenant on peut appliquer notre texture check. Vous allez, vous allez voir que maintenant en preview bon on a ce résultat. Alors maintenant pourquoi convertir en pourquoi convertir en mesh Mettre la texture dessus tout simplement parce que si on met une texture tout sim euh, simplement comme ça, on va par exemple prendre l'exemple de ce monsieur, du ce monsieur-ci, on va mettre une autre texture check, on va appuyer sur la touche slash pour le placer au premier plan afin que vous voyez mieux et on va euh, euh, passer aux prévisions. Vous voyez que là la texture c'est extrêmement mal appliqué. Donc, lorsqu'on veut appliquer une texture sur une curve, il faut d'abord convertir cette curve en Mesh et par la suite, on fait le dépliage des UV de ce Mesh et on met une texture check afin de voir comment la texture a été appliquée. Donc, on va recommencer l'opération précédente sur ce monsieur. Là, on parle objet convert tout euh, Mesh. On peut en Edit Mode, Alt ah, clic droit ici, comme ça. Euh, Ctrl-E et ici euh, Maxime on recherche le second ici alt clic droit contrôle E Maxime et là on fait alt clic droit comme ça contrôle E vous voyez que là ça revient ici devant donc contrôle E Maxime on sélectionne maintenant tous les vertices en appuyant deux fois sur la touche A on fait U un vous voyez que là maintenant c'est c'est plus mieux on appuie sur la touche slash et maintenant on va euh, terminer ce tutoriel en réalisant le petit tissu qui se retrouve au manche euh, de notre pistolet alors pour réaliser cette pièce qui est en fait euh, celle-ci celle-ci euh, nous allons utiliser un cube donc je vais vous montrer le principe de création de ce petit tissu qui se retrouve là alors pour ce tutoriel j'ai d'abord pensé à utiliser euh, pensé à utiliser le modifier skin wrap qui me permettra de coller en fait le mesh sur le manche de, de notre pistolet mais en fait j'ai vu que ça ne donnait pas donc j'ai préféré de vous montrer la méthode manuelle. Alors avec ce cube on va aller en edit mode wireframe pour mieux voir. Alors n'oubliez surtout pas de toujours enregistrer votre projet en cas de crash de blender donc si votre version de blender n'est pas stable je vous conseille toujours d'enregistrer voilà même si c'est stable enregistrer quand même on ne sait jamais alors on va scaler comme ça et on va placer ça ici on va faire G ici en bas on va sélectionner ces vertices avec C et on va faire G pour les placer quand même un peu plus haut alors ici on va euh, sélectionner on va faire G, on place ça euh, près euh, du manche. On place l'eau ici. On fait C, là en bas, on place l'eau ici. On va aller en vue de dessus afin de pouvoir scaler nos vertices sur l'axe des Y. On sélectionne tous nos vertices avec deux fois A. On fait S, Y comme ça. On revient en solide, on voit à quoi ça ressemble. Maintenant, on va commencer par, on va commencer tout d'abord par supprimer les faces qui se trouvent là en bas et aussi celles qui se trouvent ici en haut. Donc on fait X delete face. On repart sur la vue de face afin de pouvoir mettre des edges de maintien. Donc edge mode, mode de sélection de vertices wireframe. Et là on va faire Ctrl R. Euh, ici également on va faire CTRL R et également là derrière on va faire CTRL R Ici on va faire C pour la sélection et on va un tout petit peu déplacer ce vertice vers le bas alors on peut le faire mais je pense que là je vais laisser cette idée on va pas le faire ça on va pas faire ça comme ça donc on va juste continuer à augmenter des subdivisions comme il le fait comme ça on va également mettre des subdivisions ici devant également là et là on va faire slash et également ici il y a également une technique euh, automatique qui permet de mettre des subdivisions c'est tout simplement de sélectionner tous nos mèches en faisant ctrl e et là on va pouvoir sélectionner subdivide donc là on peut monter les subdivisions comme ça mais nous on va rester avec le nombre de subdivisions précédents donc on fait ctrl e et on va cliquer sur n subdivide Bon là maintenant on va faire revenir les autres éléments Et on va ajouter le modifier subdivision de surface Donc ici on va mettre la porta 2 Et on va smoosser euh, tout cela en, en faisant W et ensuite euh, Shade Smooth Ou alors clic droit et Shade Smooth Bon là maintenant on va un peu arranger ici Comme on voit là que ça touche un peu euh, notre fil métallique Donc, Edit Mode, Wireframe, et on va faire un petit G comme ça. On va s'arrêter là. Et bien là maintenant, on va euh, tout simplement ajouter le modifier, euh, le modifier Solidify. Donc on vient ici, Solidify. On va placer le modifier Solidify au-dessus de la subdivision de surface et on va euh, augmenter ici l'épaisseur on va monter un tout petit comme ça là c'est assez joli alors ici devant on peut également mettre des edges de maintien un tout petit on n'avance pas trop là devant et on a euh, pour résultat ceci alors là on peut diminuer son épaisseur pas trop quand même alors on a ça alors on va revenir sur la vue de face et on va dupliquer ce monsieur alors wireframe et edit mode on sélectionne tous les artistes et on va faire shift d on place ici on scale alors même que le scaler parce que si on scale là ça va faire un scale général donc au lieu de scaler on va tout simplement euh, d'abord faire p by loss part afin de créer un autre objet à partir de la section afin que euh, ce monsieur-ci ne dérange pas euh, celui-ci lorsqu'on va travailler. Donc, on repart euh, en, en edit mode. Ici, on va faire C pour sélectionner tous ces vertices. Et on va faire G comme ça. Ok. Bon, là, maintenant, on va sélectionner ce vertice qui se trouve là. On va activer le proportional editing ici. Et on va faire G petit j comme ça juste pour créer cette petite forme là et là derrière bah là on va d'abord laisser comme ça ici maintenant on va sélectionner ces vertices en faisant alt clic droit comme ça et on va déplacer donc là il faut savoir que le proportionnal editing est activé donc là même derrière ici on va faire alt clic droit et on va déplacer ça comme ça euh, ici, alt clic droit, on va déplacer ça comme ça. Euh, là, alt clic droit toujours et on déplace comme ça. Bon, ici, on va déplacer là et là et là. Ici, en haut également, on sélectionne celui-ci, celui-ci et on déplace bon maintenant avant de continuer on va faire un dépliage des uv parce qu'en fait on va on va continuer à faire des copies de ce monsieur-ci et dit qu'à la fin on va faire encore des dépliages des uv de tous ces messieurs ça va quand même être long. ici on fait Alt clic droit, Ctrl E euh, Maxime Alt clic droit ici, Ctrl E euh, Maxime et et bien là derrière bon là on va quand même sélectionner un endroit qui, qui ne sera pas trop visible Bon, ici on va sélectionner ça on va faire ctrl E et ensuite euh, maxime voilà pour le moment on va pas un p et on va faire de même ici dans slash on sélectionne tout alt-técrit droit, ctrl E, maxime alt clic droit ici, ctrl E, maxime et on va prendre ici ctrl E et ensuite euh, maxime voilà c'est ok on appuie de nouveau sur la touche slash on part sur la vue de phase on enregistre et euh, on va aller en wireframe bon pour le reste comme vous avez déjà compris le principe nous allons passer en timelapse Et maintenant pour terminer nous allons euh, tout d'abord appliquer euh, les différents modifieurs euh, solidify. Donc on sélectionne celui-ci, on part dans le modifier. Et on applique le modifieur Solidify. Donc on va faire comme ça, on sélectionne le premier, on applique le modifier solidify. Ici, le second, là apply, ici apply. Et ici, apply. Et maintenant, on va mm, aller au NERGED MODE, après avoir sélectionné tous ces éléments. On les sélectionne tous, on fait U et ensuite UNWRAP. Et comme ça, là, euh, si on applique notre TEXTURE CHECK, bon, on ne sait pas vraiment si ça va appliquer sur tout le monde, je <rire> n'ai jamais essayé ça. Alors non, ça applique juste celui dernier. Euh, notre TEXTURE CHECK, euh, voilà, celui dernier, c'est bien appliqué. Alors, ah, notre TEXTURE CHECK, bon, on a ça qui est conforme. Et voilà, ben c'est tout pour cette, pour cette vidéo. Euh, nous avons appris à convertir euh, une curve en mèche afin de pouvoir déplier ses UV. Nous avons vu la notion d'orientation des faces qui est super importante lorsque lorsqu'on veut appliquer une texture euh, image sur un objet. Et nous avons également appris à modéliser ce type